Et bonjour à toutes mes chers abonnés, alors aujourd'hui je vous fais encore cette cinquième vidéo Bref, je, je me demande si j'ai dépassé un record Pour le plus de vidéos en une seule journée dans le communauté je français Enfin bref, là n'est pas le grand sujet Pourquoi je vous fais cette vidéo Et bien c'est simple C'est pour vous dire que j'organise bientôt des concours, de logos ou bien de... Peut-être pas de logos, je vais dire plus comme des intros et tout La meilleure intro de la chaîne oui, c'est ça. J'ai organisé un concours comme celui-là. Je vais bientôt faire rejouer le, le, le quiz ultime de, de Ninjago. C'était bien populaire en 2020. L'année de malheur. Alors, je me suis dit, pourquoi pas en 2021 Après tout, ça portera peut-être une meilleure chance. Sur ce, c'était le WOS, plus première fin de Ninjago. Au revoir tout le monde